Vous mettez-vous en colère Vous voulez que je le sois là maintenant Ce n'est pas que je sois incapable d'être en colère. Je suis capable de tout. C'est juste que je n'ai donné ce privilège à personne qu'il puisse me mettre en colère, me rendre heureux, me rendre malheureux, me rendre misérable. Je n'ai donné ce privilège à personne.